j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne j'ai le moral qui est quand même beaucoup plus en hausse donc j'en profite pour vous faire les prévisions de novembre je suis désolée pour la dernière fois avec la, la vidéo le grand sommeil c'est vrai que étant hypersensible j'ai tendance à sentir quand même ce qui se passe dans le monde et c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas notamment par rapport aux enfants voilà donc j'étais un peu quand même un peu triste mais bon je vous promets que je vais faire en sorte de vous booster le moral et non pas de vous le descendre. Ce n'est pas mon but. Hein. Bon, allez, on y va. Alors, avant de commencer les prévisions sur novembre, je vais revenir sur ce que j'avais dit sur octobre. Parce que ça me paraît quand même normal de faire mon autocritique. Voilà, ou de voir ce qui s'est passé et de voir ce qui ne s'est pas passé. Hein. Comme ça, vous pourrez vérifier avec la vidéo de octobre. Alors, je vous avais parlé d'incendie avec une intervention des forces de l'ordre, je ne savais pas si c'était la police ou l'armée, et avec la notion d'urgence. Il y a eu, dans la ville de Alençon, 13 voitures incendiées, euh, mi-octobre je crois, vous pourrez euh, regarder, je vais, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, euh, avec des tirs de mortier, enfin bref, euh, effectivement c'était les policiers qui ont eu affaire aux jeunes de la banlieue et il y a eu encore une fois 13 voitures d'incendie. Donc les histoires d'incendie, ça, c'était correct. Après, je vous ai parlé des grèves. Alors oui, en Martinique, je ne sais plus exactement quand est-ce que ces grèves ont commencé, mais on en a effectivement beaucoup parlé sur octobre. Bon, et en Italie, évidemment. Je ne vais pas forcément cibler la France, c'est très difficile. Hein. Euh, bah, J'ai tendance à voir apparemment un peu dans tous les pays, y compris la France et pas que la France, mais bon. C'est comme ça, ça sort comme ça. Je vous avais parlé de passe sanitaire, d'aller chercher, d'arrêter des coupables. Non. Et de blocage. Non, ça, il n'y a pas eu de, de coupables qui ont été arrêtés. Par contre, on a arrêté l'action de certains coupables. C'est-à-dire que finalement, il y a eu un sursis par rapport aux passes. Hein, les coupables étant euh, les fous du gouvernement, n'est-ce pas euh, et donc leur action a quelque part été un petit peu contrecarrée, puisque eux, ils voulaient le, le passe jusqu'à fin juillet, et que le Sénat a décrété que ce serait jusqu'à fin février. Donc on va dire que c'était en partie cette histoire de passe. Hein. Je vais parler aussi de tromperie qui, qui allait être révélée et, et des histoires de tribunaux. Alors ça, je pense que c'est les fameux effets secondaires. Je vais mettre ma caméra un peu, voilà. Les effets secondaires, puisqu'on en parle de plus en plus, c'est curieux d'ailleurs, ça a commencé juste après que j'ai fait la, la vidéo. Il euh, y a de plus en plus de témoignages, on peut les trouver sur Youtube maintenant, ce qui est rare, hein. avant c'était supprimé. Donc les petits poissons commencent à remonter à la surface, hein. ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, je vous avais dit dans les 9 semaines. Euh, bah oui, c'est sûr, oui ça va vraiment de plus en plus être relaté. Là, on, vraiment, euh, aux États-Unis, ils commencent à se poser des questions, etc., etc. Et puis en France aussi. Donc oui, ça, c'était vrai. La tromperie qui va être révélée. Et même, j'ai lu aujourd'hui dans France ce Soir. C'est que c'est France Soir Je ne sais plus si c'est le Parisien en France Soir. Euh, Qu'il y avait euh, alors, euh, un scientifique, on va dire, qui disait qu'en fait, le vax eh bien, ne servait à rien. Voilà. Échec. Bon. Alors la dernière chose, peut-être la plus importante, j'avais parlé d'aller chercher un coupable de règlement de compte, de quelqu'un qui allait avoir un gros gros problème euh, de disgrâce, donc une personne qui va tomber en disgrâce, et euh, soit cette personne aurait affaire à l'armée ou, ou à la police, et de toute façon il y aurait une démission ou, euh, ou un décès. Bon, ben, je pense que c'est le docteur faux plus loin chi, n'est-ce pas Ou faux, faux plus loin qui Je ne sais pas comment on dit. Euh, qui, euh, qui est dans une situation très très très très grave puisque d'une part c'est sûr, on sait déjà qu'il a participé au gain de fonction euh, du virus dans le labo de Rwanda en Chine, bon, Ça, on savait déjà plus ou moins mais surtout, surtout on a découvert qu'il a fait des expériences terrifiantes sur les animaux, sur les enfants j'en dirais pas plus étant hypersensible, je ne peux pas trop parler de ça mais c'est horrible donc cet homme-là, pour moi, il va aller en prison, si ce n'est déjà fait, hein, parce qu'on n'a pas toujours toutes les infos des États-Unis. Mais bon, en disgrâce, c'est sûr, parce que là, tout le monde est choqué. Hein. Voilà. Bien, donc euh, vous taperez son nom, et puis si vous n'étiez pas au courant, vous allez tomber euh, sur euh, plein de, de documentations, de reportages à son sujet. Euh. Alors il a fait des expériences sur les animaux et sur les enfants. Il y a donc des animaux qui sont morts, des petits chiots, et des petits-enfants qui sont morts, voilà. Et je pense que c'est ça que j'ai vu, parce que j'avais la carte du squelette, enfin de la mort, avec le cercueil, et la carte de l'enfant qui crie. Donc c'est les enfants, alors ça peut être les chiots aussi, parce que vous savez, dans les... en astrologie par exemple, les petits-enfants ou les petits-animaux, eh c'est les, les, mêmes, les mêmes planètes, et comme je n'ai pas de carte d'animal dans mon jeu de haut, c'est la carte de l'enfant qui est sortie. Donc en fait, c'est des... Oui, des, des, des êtres innocents, on va dire donc je pense que c'est lui que j'ai vu voilà donc c'était pas Manu, pas encore <rire> mais bon on sait jamais, ça peut être sûr arrivé. en tout cas ce, ce, ce docteur Mengele là comme je l'appelle, euh, j'espère vraiment que il sera euh, j'espère vraiment qu'il sera euh, comment dire au moins en prison, sinon pire parce que moi je, voilà, j'ai pas de pitié pour les gens comme ça Allez, on va arriver dans les prévisions novembre, pardon de, de cette introduction, mais il me semble que c'est normal quand même de revenir sur ce que je vous ai dit en octobre. Bon, alors c'était pas trop mal, on va dire. Hein. C'était pas facile parce qu'octobre, c'est surtout un mois où on a eu plein de révélations, hein, plein de documentation, voilà. Mais sinon, euh, mis à part le fait que le pass ait été prolongé jusqu'à fin février, on n'a pas grand-chose. Allez, novembre. Alors, je prends le jeu de haut. Et puis, je vais me servir de deux autres jeux pour euh, éventuellement avoir plus d'informations. Donc, je vais prendre neuf cartes par là aussi. Ça me permet de voir un peu en diagonale aussi. Donc, c'est bien, ces neuf cartes. Donc, novembre. Sachant que le mois de novembre a 30 jours. Voilà, je de me concentrer. Et qu'il commence la semaine prochaine. Voilà, on va voir ce qui sort. Alors, on a le... Quelqu'un qui sème dans un champ. Ici, on a des choses cachées. Là, on a des gens. Ici, la clé dans la serrure. Là, on a le clown. Ah, ce fameux clown, ok. Quelqu'un qui demande ou des gens qui sont pauvres. Là, on a quelque chose dans le ciel. Un état d'esprit et la fameuse substance. Vous savez ce que c'est maintenant Ça, pour moi, c'est le poison. Hein L'alcool, c'est du poison et donc euh, par analogie eh bien c'est la substance que vous connaissez l'injection. Voilà. Bon, alors on a quelqu'un d'important au milieu. Bienveillant, malveillant, on ne sait pas, c'est quelqu'un qui euh, qui se cache en tout cas derrière un masque ici et qui est au milieu du jeu. Donc quelqu'un d'important. Alors dans ce sens-là, on a encore les histoires de propagande avec la substance ou alors des informations qui sont semées par rapport à la substance. Ça peut être un sens ou dans l'autre. Là, on a encore les gens, ici. Bon, là, ce pas très parlant, on va regarder. Euh, là, on a des gens qui sont en demande. Donc, des gens qui, euh, qui sont dans une situation difficile, ce qui n'est pas une bonne carte. Puisque là, ça fait penser vraiment aux difficultés économiques. Hein. Il va y avoir de plus en plus de personnes dans la précarité. Je crois que la situation est de pire, de, pire, de pire en pire en France, pardon. Voilà, bon, on va aller, euh, on va aller mettre d'autres cartes. Alors, quand, avant que vous me posiez la question, parce que il faut que, faut que je réponde dix mille fois à la, même, à la même question, alors, j'utilise des nouvelles cartes. Il y a le jeu Saga, ici, comme ça, je vous le montre. Et l'autre, c'est le jeu Resilio, voilà. Comme ça, vous le saurez. Donc, j'ai mélangé les, les cartes. C'est le même format que le jeu de haut, donc c'est bien pratique, et on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut euh, interchanger les cartes. Les... Vous voyez, j'ai mélangé les deux paquets. Il y a plein, plein, plein, plein de, de, euh, de dessins. Enfin, de, de, Je ne trouve plus le mot de... Comment on appelle ça De motifs, enfin bref, de symboles, tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé que c'était intéressant pour avoir plus de détails. Hein, parce que c'est toujours les détails qui sont importants. Alors, on va mettre une carte chacun on va finir par le clown parce que je sens que cette carte elle est importante même si c'est pas ma carte favorite hein, comme vous le savez ce fameux clown m'énerve un peu mais bon on va faire avec hein. voilà alors sur le là on a sur l'agriculteur j'ai failli dire là on a des histoires d'enfants ok des consignes par rapport aux enfants des mises en garde par rapport aux enfants Ici, on a des gens qui vont dans un lieu de travail et avec la clé sur la serrure. Ouais, je pense que c'est vraiment le monde du travail ici. Là, on a des gens qui sont masqués. C'est curieux parce que c'est des gens qui se cachent. Ah ben, ça va bien avec cette carte-là d'ailleurs. Ça peut être notre nom, hein, Les gens qu'on ne connaît pas, qui sont cachés, mais qui sont puissants. Ici, on a une attaque. Vous voyez que ça fait quelqu'un en fait qui est assis à sa table et qui subit une attaque en, en règle avec des oiseaux avec leur bec pointu là. Bon, ça, c'est pas bon. Là, on a simplement euh, des euh, maisons avec des gens. Ok, faut avoir. Ici, pareil. histoires de communication, là, ou de solitude. Là, on a la pomme l'on cueille donc, ça ça pensait à la troisième dose moi je sais pas pourquoi Vous voyez on, on cueille une pomme donc on prend quelque chose et donc on prend l'alcool donc on prend le poison bon donc ça ça peut être la, la fameuse la troisième dose ou alors en fait euh, euh, ou alors ou alors ça peut être le nouveau médicament qui arrive c'est possible ici on a une maison vide dans euh, dans un arbre d'accord c'est un peu bizarre. Hein et là, on a quelque chose qui pousse. Ok, un clown. Alors serait-il bienveillant Alors, je dis que c'est un clown maléfique, mais bon, ça dépend évidemment des cartes qui recouvrent. Hein. Apparemment, ce clown-là, avec cette carte-là, c'est plutôt quelqu'un de bénéfique. Vous voyez, je change, hein parce que j'ai quand même la carte du renouveau. Donc c'est quelqu'un de bienveillant aussi et qui est assez optimiste. Ça peut être Florian, par exemple, hein, parce que c'est le seul. Hein. Euh, franchement, c'est le seul qui, euh, qui agisse un petit peu dans le monde politique, hein, où les politiques dorment. Voilà, ils ne font rien. Bon, mis à part de la polémique de temps en temps avec Eric Z. Mais euh, le seul qui, depuis un an, se bat, c'est vraiment Florian. On peut dire ce qu'on veut. Hein. J'espère simplement qu'il n'est pas dans l'opposition contrôlée. Ça sera embêtant quand même. C'est toujours possible, hein. j'espère que non Mais en tout cas ça peut être lui ici Quelqu'un de bienveillant et d'optimiste C'est Vraiment ça lui correspond Et qui se bat pour euh, justement euh, Un renouveau Bon, il est au milieu ça Donc ça, il y aura, ouais, ça peut être important Alors on va essayer d'en savoir un peu plus euh, Je crois que je vais laisser mes grandes cartes de côté Si vous voulez bien aujourd'hui Je vais plutôt prendre les petites cartes Hein, on, va, on va continuer avec le jeu de haut qui est bien aussi. Pour essayer de savoir peut-être un peu plus sur chaque carte avant d'avoir une petite histoire. Puisque là, on a des choses intéressantes, surtout en haut, en fait. Enfin, C'est-à-dire, surtout ici et en bas. Alors, là et là. On va commencer ici. Alors, ici, il y a les enfants, ouais. Ben là, à mon avis, c'est les histoires de semer des graines, donc la propagande pour la piqûre des enfants. Et là, il y a une question d'urgence. Alors, non pas parce que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire, mais parce qu'il y a des gens qui vont vouloir le faire et accélérer les histoires de, de recommandations aux enfants. Alors, j'ai parlé d'injection de, de piqûre. Ou est-ce que ça peut être au contraire pour empêcher Ah, petit doute est-ce que c'est pour donner l'injection aux enfants ici ou est-ce qu'au contraire, c'est des, re des recommandations qui vont, euh, qui vont être urgentes de façon à éviter la piqûre aux enfants Vous voyez, je change. Hein, parce qu'en fait, on peut on peut avoir les deux. Donc, on ira voir après. Ici, ah, ça, c'est intéressant parce que là, on a quelqu'un carrément qui va se faire, euh, qui va se faire descendre. Hein. Là, qui va se faire vraiment, vraiment attaquer très fortement. Et c'est quelqu'un qui est dans le domaine médical et euh, par rapport à des choses cachées bon alors il n'y a pas que le docteur manguelé hein. ça peut être quelqu'un d'autre en tout cas là il y en a qui vont en prendre pour leur matricule hein. ici on a les questions d'étrangers ou de liberté alors on va se passer la maison blanche je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça hein. alors elle n'est pas blanche je sais bien mais justement en ce moment la maison n'est pas blanche elle est brune elle est recouverte d'une espèce de, de, de, de lumière bizarre. Apparemment, elle est vide aussi. Il n'y a pas euh, Joe euh, euh, B qui est dedans. Il euh, va y avoir, à mon avis, des trucs, là, euh, par rapport à la Maison Blanche ou aux états unis ce novembre. Ah, on a quelqu'un qui crie ici. Ouais, alors, qui appelle à l'aide. Donc là, il va y avoir encore des gens qui vont être dans une situation très difficile. Ici, on ira voir ce que c'est. Moi, ça fait penser plutôt à la pauvreté, là. Ici... Euh, alors, ici, on va avoir des communications, justement, par rapport à... Alors, soit la troisième dose, soit quelque chose de nouveau qu'on doit prendre. J'ai l'impression, quand même, que c'est le médicament. Parce que c'est euh, quelque chose qu'on prend, en main, si vous voulez. c'est pas quelque chose que, que, que l'on injecte. Ouais, à mon avis, il va y avoir ces histoires-là. Inutile de vous dire que c'est euh, aussi mauvais que l'injection, sinon pire, hein. Ici on a Alors la clé pour ça va aux histoires de grève ça les gens qui rentrent chez eux les gens au travail et l'épreuve de force bon il y a encore des histoires de grève ici et de personnes qui ne peuvent pas aller travailler ou euh, qui peuvent aller travailler uniquement sous la contrainte du pass donc on va encore avoir ici des, des contestations à mon avis à ce niveau là alors là, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être une clarification par, par, par rapport au nom hein, L'eau, c'est possible. Euh, c'est encore un mois qui a l'air d'être beaucoup dans l'information. Là, on a les gens malhonnêtes. C'est comme s'ils allaient se mettre à l'abri quand même. Hein. Ouais, donc ils sont dans leurs petits souliers ici. Et au milieu notre clown, ah bah oui, c'est Florian, regardez. C'est lui qui fait les manifestations. Hein, qui fait se rassembler les gens. Bon, bah écoutez, pour une fois, le clown, il est sympa. Bon, bah c'est lui. Donc, il va être au cœur du mois de novembre. Voilà, déjà, information importante. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit comme information On va aller remettre une carte ici, parce que c'est les enfants qui sont ici concernés par rapport à une situation qui s'accélère. Alors, encore une fois, soit c'est... Euh euh, la propagande pour les faire bicouser euh, comme on dit soit au contraire c'est dans l'autre sens pour faire arrêter le massacre si je puis dire hein. vous me pardonnerez l'expression mais euh, c'est ça en fait hein. bon ici il y a vraiment quelqu'un qui va se faire vraiment mais euh, pff, attaquer très très fortement au niveau médical alors j'espère que c'est une mauvaise personne et pas une bonne personne là je vous ai dit hein, c'est les états unis à mon avis avec les histoires de Maison-Blanche on va aller mettre une carte, Alors on, va continuer. on va continuer avec le jeu Résilio et le jeu Saga pour savoir un petit peu plus. Alors, je vais poser les questions, d'accord Alors, par rapport aux enfants, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les recommandations visent à arrêter l'injection ou arrêter le masque chez nous, on les a arrêté le masque. En Allemagne, c'est beaucoup plus calme, je dois dire. Je suis agréablement étonnée, mais en Allemagne, on n'a pas de passe. Les mesures commencent à être plus allégées. Et ils enlèvent le masque, euh, pardon. Ils enlèvent le masque aux enfants à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 2 novembre. Plus de masques dans les classes. Alors de temps en temps, il faudra qu'ils le mettent quand même, c'est vrai, mais en classe, euh, ce n'est plus nécessaire. C'est déjà une excellente chose. Bon. Oui, alors je reviens. Donc pour le, le est-ce que c'est le masque qui est arrêté Est-ce que c'est la piqûre qui est arrêtée Ou est-ce que c'est dans l'autre sens On va essayer de voir ce que c'est. Donc là, on arrête bien quelque chose. Hein, la, la dame, elle fait stop. Donc on arrête quelque chose par rapport aux enfants. Bon, on va essayer de, de forcer notre chance et savoir ce que c'est. Il va y avoir une propagande. C'est pour ça que j'avais la, la, la carte des petites graines ici. Une, on va avoir une propagande par rapport aux enfants, de, de façon assez urgente ou rapide, pour arrêter quelque chose. Donc on va rester sur la première carte qui a l'air de... Enfin, le premier tas qui a l'air de bien sortir. Alors qu'est-ce qu'on arrête euh, les peurs. Ben, ça peut être le masque. Hein. Là, c'est carrément la sorcière qui fait peur. Euh, ben, ça peut être le masque. En tout cas, on, a... on arrête des choses qui font peur ou des choses négatives. Bon. Oui, je sais, c'est la sorcière. Elle est un peu bizarre, cette carte-là. Avec le long nez. Et les... Mais en tout cas, il y a un arrêt par rapport à des choses négatives ici. OK. Donc ça, c'est bien. Alors, je ne sais pas si c'est le masque ou pas. Est-ce que je pourrais avoir une carte et savoir si c'est la piqûre ou si c'est le masque je me demande si c'est pas le masque parce que je vois pas le visage allez on va dire que c'est le masque qui suit un petit peu l'allemagne bon alors en fait c'est vrai que euh... ah, attendez laissez moi réfléchir je crois qu'ils l'ont ils l'ont déjà euh... ils l'ont déjà fait hein, dans certains dé départements le, le masque pour les enfants je crois vous me corrigerez si je me trompe mais alors, si c'est le cas ça peut s'étendre hein, c'est à dire que ça va être généralisé bon on va aller regarder ici qui est ce qui va être attaqué. Il y a des histoires de colère là. Hein, on a le vert, l'orange, le rouge. Donc c'est comme si en fait il y a des gens qui allaient passer par trois stades différents. OK, pas OK et en colère. Mais alors je sais pas qui c'est. Il y a de la colère. Ouais, il y a vraiment des histoires, là aussi. Alors, ça peut être une arrestation, Alors, il faut que je fasse attention, parce que... ou en tout cas, de mise à, de rappel à l'ordre, ici. Parce que j'ai quand même un militaire. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va être dans ses petits souliers. Là, bah, ça peut être euh, le docteur Mengele, hein, parce que je vous dis, je ne sais pas s'il a été arrêté, mais ça peut être lui. Hein. En tout cas, il va subir les foudres. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va subir les foudres. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien ou pas. J'espère que c'est quelqu'un de négatif. On va, ça, on va demander, est-ce que c'est quelqu'un euh, qui est bien ou qui est pas bien Parce que si c'est le, le professeur euh, Rara, ce hein, sera embêtant quand même. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de négatif euh, C'est par rapport à la substance. Parce que j'ai dit ça dans un flacon. Je n'en saurais pas plus. Ça peut être, ça peut être vraiment euh, faux-faux. Hein de, de parler bébé, on va faire... Faut plus loin de chier. Ça peut être lui parce qu'il y a une histoire de substance là. Bon. Ok. Donc il y a quelqu'un qui va avoir des gros ennuis. Alors, qu'est-ce qu'on va les recouvrir On va les recouvrir, recouvrir pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie ici Avec le, un appel à l'aide ou en tout cas des gens qui sont dans une situation très difficile. Alors, les questions d'idées là. Je ne vois pas trop ce que c'est. Ça me parle moins ces cartes là. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui, ah, oui, ouais, quelqu qui, va, qui va sonner l'alarme. Voilà. Quelqu'un d'intelligent, parce que c'est un cerveau, ça. Quelqu'un d'intelligent qui va sonner l'alarme, ici, qui va. Vous voyez, c'est quelqu'un qui téléphone hein, dans le bâtiment, c'est un peu difficile à voir. Et par rapport à une situation de crise ou de précarité en France. Là, il va y avoir un cri d'alarme qui va être poussé. Je crois que c'est ça, en fait. On va savoir. On va regarder ce que c'est. Ouais, voilà, regardez, j'ai là quelqu'un qui commence à avoir peur. Bon. Donc là, il va y avoir un gros problème, mais je ne sais pas par rapport à quoi. Enfin si, je pense que c'est par rapport à une situation de pauvreté ou de, euh, de manque de quelque chose. Il y a vraiment une peur là. Alors, est-ce que c'est la situation des hôpitaux, par exemple Ou est-ce que c'est euh, les questions de, de gasoil Ou est-ce que c'est encore autre chose Je vais essayer de voir. Il euh, y a une question de solidarité, ici. Ouais, donc c'est bien les problèmes de la population. Hein. Je, je pense que c'est les problèmes, en général, de précarité, ici. Où il y va quelqu'un qui va vraiment mettre... Euh, euh, comment dire Qui va mettre l'accent sur cette question-là. Ou qui va vraiment euh, tirer la sonnette d'alarme. Ah, une question de solidarité. Bon. Alors, ici, on va aller regarder. Ça peut être intéressant. Cette histoire de pomme, là, avec les études hein, sur lesquelles on a planché. Donc, des choses sur lesquelles on a planché. Je me demande si c'est pas le nouveau médicament qui s'appelle... Je ne sais plus si je l'ai noté molle, quelque chose. C'est encore un nom pas possible c'est pas moldu, mais enfin, c'est ça ressemble mol pu ou je sais plus quoi, nivir. Enfin, je sais plus. C'est un nom pas possible. Excusez-moi, j'ai mauvaise mémoire. Je commence à vieillir, je crois. Euh, je retrouve plus le papier, mais enfin, c'est vraiment un nom compliqué à souvenir. Je sais que ça commence par mol. Bon, après, je sais plus. Attends, je vais faire une pause. Je vais aller vous le dire quand même. Voilà, ça s'appelle le ravir Voilà, comme ça, on mourra moins bête. Hein. Autant dire euh, pilote anti-Covid. Hein, euh, bon. Molnupiravir. Je vous dis, c'est un nom pas possible. Alors, ça peut être ça. On va regarder si c'est ça. Il euh, y a des gens qui vont être contre. Je pense que c'est ça, parce que j'ai quand même le marteau, là. Donc là, il va y avoir de la contestation dans l'air. Ouais, alors une écrou qui se resserre. Ou alors, tour de vis. Je sais pas trop pourquoi j'ai des outils, là. J'ai des outils. Alors, on va dire que c'est des outils pour combattre le Covid. Ouais, mais les gens, ils vont faire la... Il va y avoir, comment dire J'allais dire, dire, les gens, ils vont faire la tronche, pardon. Hein, je vous dis comment ça sort. En fait, il va y avoir une campagne de communication à ce sujet, mais, euh, bof, ça ne va pas bien passer, la com. Hein. Bon, à mon avis, c'est ça. Ces histoires de médicaments, là. J'ai une carte euh, avec des, des médicaments, mais je ne l'ai pas sortie. Mais bon, je pense que ça va être ça. Euh, la pomme à cueillir sur l'arbre. Bon. Donc, on va en entendre parler aussi de cette histoire de, de pilule anti-Covid. Alors, on va aller regarder maintenant du côté de, des gens qui sont masqués, là. Je ne sais pas qui c'est ces gens-là. Il y a quelqu'un qui va parler. Il y a une interview. Donc, on va en entendre parler d'un homme. Euh, d'une façon ou d'une autre, il y a quelqu'un qui va en parler et qui va apporter des clarifications au sujet des réunions de entre ces personnes. Alors ça peut être ce fameux Philippe d'Argilier, hein, puisqu'il a dit qu'il ferait des révélations en novembre. Donc vous voyez, en tout cas, il y a quelqu'un qui va apporter des éléments importants et qui clarifie, puisqu'on a de l'eau qui est claire, hein, Donc qui clarifie vraiment, encore une fois, ces gens qui sont cachés euh, et qui sont dans les choses un peu euh, nébuleuses, là, euh, bon, occultes, voilà, un peu occultes. Donc là, on va encore avoir des histoires de, de révélations. Hein. De toute façon, euh, on en a quand même de plus en plus. Vous voyez, en fait, hein, ça, ça, remonte, hein, ça remonte. Alors là, on va... Alors ces deux-là, ça se trouve, elles sont ensemble. Enfin, ces deux-là. Ces deux tas-là. Puisque là, on a des gens, pareil, euh, qui sont révélés un petit peu. Et qui sont malhonnêtes. Et qui risquent d'aller se cacher. Hein. Vous voyez, on a la, la cabane dans la forêt, là. La cabane dans l'arbre. Et ça, c'est les gens malhonnêtes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça carte postale. Donc, ça veut penser à l'étranger. Il ouais, y a des gens qui vont partir. Ou alors, ce sont des gens dans différents pays. Ouais, C'est plutôt ça, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces gens de différents pays dont on va entendre parler On ouais, va essayer d'en savoir un peu plus. Eh bien, ils sont, ils sont arrêtés. Regardez, j'ai la panne, là. Ils font du stop. Enfin, bon. <rire> en tout cas, le stop, la panne... Bon, ils vont être arrêtés, ces gens-là. Bon, on va avoir des informations intéressantes sur le mois de novembre. Donc... Il y a le, certainement le masque, hein, ou en tout cas des choses qui font peur pour les enfants qui vont être arrêtés. On va avoir quelqu'un qui va avoir des gros problèmes dans le monde médical. On a une situation de crise, là, avec beaucoup de solidarité entre les personnes. On a le nouveau médicament qui arrive, mais qui ne va pas être bien accueilli. Et on a des choses qui vont être révélées par rapport à des gens malhonnêtes qui vont être arrêtés. Bon, ça fait déjà pas mal Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Alors, on va essayer de voir par là parce que j'ai pas recouvert encore. Pour moi, c'est les histoires de, de revenir au travail ici. Hein, la clé dans la serrure. On, donc, on rentre quelque part. Mais là, c'est le travail. Donc, on va dans le travail. Et il y a les questions d'épreuve de force. Alors, on va regarder. Toujours avec mes, mes jeux que j'ai en main. Hein. Vous voyez pas peut-être, mais je les ai. En main, voilà. On a des épines. Donc, une rose avec des épines. Ouais. Donc, la rose, c'est joli, mais ça fait mal. Bon. Donc, c'est épineux. Donc, vous voyez la, la, la corde ici, la contrainte et et euh, les épines, ça me fait penser à une situation difficile pour les gens qui vont travailler. Alors, est-ce que c'est par rapport au pass Je sais pas. On va voir. Des contraintes. Euh, donc, ça, c'est une menace que l'on suspend dans l'air. Ouais, il y a la question de menace qui risque de tomber sur la tête des gens. Donc, il y aura encore les questions de passe pour une certaine catégorie de population ici. Donc, ici, c'est vraiment une menace qui est suspendue sur la tête des gens. On a des pierres qui risquent de tomber. Donc, c'est bien les histoires de passe pour une certaine catégorie de la population. Et donc, il y a une situation qui ne va pas être résolue, là. Euh, on va essayer de voir pour quel genre de personnes. Ben, ça, il y a plusieurs catégories de population, donc... Euh, ouais. Ouais, il y a toujours les questions de, de mise à l'écart ou de discrimination, là. Hein. Bon, donc cette histoire de passe, ça va continuer. Ici, malheureusement... Je vois pas d'amélioration, au contraire. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va aller regarder du côté de cette maison-là, de l'étranger, si on peut avoir des informations intéressantes. Alors, il y a pas mal de discussions. Il y a pas mal de discussions. Peut-être même des conflits. En tout cas, on va entendre parler de l'étranger. Je pense vraiment que c'est la Maison Blanche. Je vois pas sinon ce que ça peut être d'autre. Voilà. voilà encore des réunions. Alors, ça peut être évidemment les élections, hein, puisque ce n'est pas encore euh, clarifié tout ça. Hein. Au contraire, au contraire. Au contraire, beaucoup d'Américains considèrent que Joe n'est pas du tout le président, puisqu'il y a eu fraude. Et on a un vent de changement. Hein, Parce que ce petit garçon qui fait voler son cerf volant. Donc, on a ici des nouvelles et un vent de changement. Bon. Donc, ça va pas mal bouger. Alors, je vous ai donné déjà pas mal d'informations pour novembre. Sachant qu'en plus, en novembre, on a une éclipse. Et que ça va être un mois important. Euh, je vais essayer de voir au milieu. Mais je pense vraiment que c'est Florian. Hein. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Voilà, l'arbre qui grandit. Alors, vous voyez, on a un arbre ici, on a un arbre là. Donc, c'est vraiment une belle euh, une belle image. Donc, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'optimiste. C'est pour ça que je sors en clown, en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui sourit, quoi, en fait, et qui te donne de l'espoir aux gens. Alors, il y a quand même des choses ici. Euh, on va regarder ce que c'est dessus. Alors, c'est trop drôle parce qu'il y en a un qui ne dit rien et l'autre qui ne voit pas. <rire> Deux cartes assez extraordinaires, quand même, et qui sont tombées sur le donc Florian. Et ça veut dire qu'à mon avis, il va révéler des choses où il va parler et il va. Euh, montrer des choses aux gens qui ont encore les yeux bandés. Voilà. Donc, en situation, il va être en situation un peu d'équilibriste sur novembre, pour une raison ou une autre. Mais ça veut dire qu'en fait, il va il va s'en sortir dans une situation qui peut être peut-être un petit peu euh, difficile. Mais, il s'en sort, quoi. Il maîtrise. Et là, c'est vraiment intéressant. Hein. Il y a le fait qu'on le... Ah, attendez, j'ai une idée, là. Est-ce que ça veut dire qu'on va essayer de le museler on va essayer de voir. Ouais, il y a une femme là qui va aller l'embêter. C'est la reine des Amazones. C'est plutôt une femme. Oui, c'est une carte un peu bizarre, je sais. Ça, c'est le jeu saga. Mais est-ce qu'on va l'empêcher de parler ou l'empêcher de. Ah, c'est pas impossible. Hein. Parce que là, il y a une barque. Il n'y a personne dedans. Moi, je me demande si sur novembre, on va pas. Il ne va pas être un petit peu embêté d'une façon ou d'une autre, on va l'empêcher de parler et on là, on va l'empêcher de voir des choses mais que quand même, malgré tout malgré l'agressivité euh, c'est peut-être de la part d'une femme enfin je sais pas, euh, malgré tout il va quand même arriver à, euh, à avoir un équilibre je sais pas ce que c'est que ça ouais, c'est les gens là les gens au travail donc ça, ça peut être aussi Internet. Bon, en tout cas, sur Florian, à mon avis, ça va beaucoup bouger sur novembre. Il risque d'avoir quelques ennuis ou quelques critiques, des choses comme ça. Mais bon, il va quand même continuer. Ok. j'ai pas, en tout cas, un événement majeur qui ressort sur novembre. J'ai, par contre, plusieurs événements euh, en relation toujours avec les questions de communication. Donc, les questions de « on va apprendre des choses euh, », voilà. Et puis là, euh, il y a certainement le nouveau médicament. Bon. Est-ce que je pourrais avoir sinon un événement très important Alors, Plutôt en France, hein, mais enfin bon. Euh, on va voir si j'arrive à en avoir un seul. Là, il y a euh, une critique. Alors, il y a de la critique de la France. Alors, à quel sujet et par qui Donc ça, c'est la vie en société. Ouais, il y a quelqu'un qui va critiquer la France, hein, puisque là je suis par rapport à la France, parce que c'est la politique de la France qui va être critiquée. Il y a les questions de temps et de timing, ok, par rapport à un retard et un labyrinthe, une situation difficile. Bon, bah ben, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a des choses qui vont être reprochées à la France, par rapport à sa politique. Et il y a quelqu'un par contre qui va faire office de euh, euh, comment dire de premier de classe. Je ne sais pas exactement ce que j'ai sorti là. Je voulais sortir un événement, mais je ne sais pas ce que c'est. J'avais l'impression qu'il y avait une critique qui était adressée à la France ici, ah par rapport à quelque chose que doit être. Voilà, c'est par rapport à quelque chose que la France doit être doit mettre en œuvre. Pour réaliser quelque chose, elle a, a du retard à ce sujet. Alors c'est pas par rapport à quoi je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'elle doit faire et qu'elle n'a pas réalisé. Ouais, c'est ça, on lui demande, on demande à la France d'atteindre de, de, quelque chose. Hein. Un but. Un but. Est-ce que c'est les, les questions d'écologie, de pollution? C'est possible. Ça fait penser au sommet de l'Europe, ça. Alors, il y a les questions de nourriture. Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'en sais rien. Mais il y, a, il y a une critique qui va être adressée à la France par rapport à quelque chose, un but qu'elle n'a pas atteint. Elle est en retard par rapport à ça. Et du coup, ça crée une situation difficile. Alors, est-ce que c'est les questions d'agriculture Parce que j'ai la nourriture. Euh, de. Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est. Ah non, c'est la pollution parce qu'il y a de la fumée. Ah ça peut être ça. Bon. Ok, c'est un petit problème annexe. J'ai pas sorti d'événements euh, super important, dramatique, Non. Non, j'ai pas sorti ça. Est-ce qu'on va avoir des violences On va voir. J'ai quand même une situation qui peut être assez périlleuse. Hein, parce que j'ai quelque chose d'escarpé. On va voir. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir des violences en France Donc là, j'ai quelque chose quand même. Non, ça ne me parle pas. Non, ça c'est le nom. Hein. Il est là. Ah, la chouette la chouette mais euh, voilà qui veulent gouverner le monde mais bof j'ai rien de spécial non ils sont toujours cachés ces gens là même si on, on va avoir des révélations bon bah j'ai rien d'autre bon ok j'ai rien d'autre donc on verra bien si sur décembre ça bouge davantage J'espère que vous avez tout bien pris en note. Moi, je vais reprendre en note ce que j'ai dit. Comme ça, ce sera plus facile pour vérifier ensuite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Courage dans cette situation difficile. On n'est pas au bout de quand même de, de nos ennuis. Mais il faut rester solidaire. Ça, c'est très, très important, cette carte-là. On est tous dans le même bateau, donc il faut rester solidaire et céder euh, les uns les autres. Il hein. n'y euh, a que comme ça qu'on pourra arrêter euh, tout ça. Voilà, allez, passez un bon mois de novembre. A bientôt, au revoir.